Il y a des batailles phares. L'autoroute, L'autoroute, ça, ça, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que rien ne change. L'autoroute qui a été remise au privé, ça veut dire que c'était l'autoroute construite par les données publiques qui fonctionnait très bien. On l'a confié en gestion à des sociétés privées. Chez nous, c'est APRR, Autoroute Paris-Rhin-Rhône. Concrètement, c'est une perte de 4 milliards.